Vous lancez dans le coaching et vous demandez comment gagner de l'argent et je vais être très concret avec vous. Je vais vous présenter trois méthodes tout simplement en coachant, mais avec des produits d'appel et je vous explique ce que sont les produits d'appel parce que c'est indispensable à partir d'un moment dans le développement de votre business et puis des produits annexes et ça aussi, ça peut être très très important de le faire même le plus tôt possible dans certains cas. Alors la première chose que j'aimerais vous partager, bah, c'est évidemment en coachant, sauf que vous avez plusieurs manières de coacher. La première, c'est du coaching individuel à l'heure que je ne préconise absolument pas parce qu'à moins que vous vendiez votre heure de coaching 1000 euros, il va falloir courir après les clients et après les clients sauf que contrairement à un thérapeute qui peut juste mettre sa fiche sur Doctolib et tous les gens viendront prendre rendez-vous avec vous, bah vous ce ne sera pas votre cas. Vous allez voir que ça va demander un énorme travail de faire du marketing et d'aller trouver vos prospects. Donc si vous devez en plus coacher à l'heure quand vous trouvez vos prospects, vous n'allez pas en sortir. À la limite, vous faites un package d'heures de coaching, mais autant que je vous propose la formule coaching premium, c'est simplement, et je vous en parle dans d'autres vidéos, un format d'accompagnement sur 3 à 6 mois qui soit un peu plus holistique, un peu plus ambitieux, qui va inclure de la redevabilité, éventuellement une formation en ligne, de la disponibilité entre les séances. Et tout ça packagé, on peut vendre ça à 1000, 2000, 5000, 10000 euros, plutôt que de vendre du coaching à, à 50 euros. Et c'est. Beaucoup plus fun parce que vous passez plus de temps avec un client, vous pouvez mieux prendre soin de ce client et vous avez besoin de juste 2-3 nouveaux clients par mois pour pouvoir vivre de votre activité. Deuxième format de coaching, c'est quand vous avez une audience. ok Si vous lancez ça trop tôt, ça ne va rien donner. Mais quand vous avez déjà une audience et que bah, voilà, vous échangez votre temps contre de l'argent avec l'individuel, il va falloir passer au programme de groupe. Ça, c'est le premier format où vous coachez comme un individuel mais pareil sur 3, 6, peut-être même 12 mois. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez offrir de la formation en ligne, vous allez coacher en groupe, vous allez répondre à des questions sur une plateforme. Je ne rentre pas dans le détail, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Je vous ai mis une alternative. Ça, c'est si vous avez des clients qui ont un niveau de conscience avancé ou c'est plutôt pour vos anciens clients, et bien eux peut-être qu'ils veulent se retrouver en mode co-développement toutes les semaines, toutes les deux semaines pour pouvoir échanger et s'entraider. Et vous, vous êtes juste l'animateur de ce mastermind. Moi, euh, j'anime un, un accompagnement format programme de groupe, format mastermind. Et j'ai participé à beaucoup de programmes comme ça. Je peux vous dire que c'est la solution si vous voulez atteindre les 10 000 euros par mois, voire plus. Mais attention, chaque chose en son temps. Et je vous présente brièvement le format mentorat qui sort un peu du coaching ou qui est une variante du coaching. Où Là, c'est vraiment vous prenez… Euh, un poulain sous euh, votre aile. Du coup, euh, vous avez compris, mais le poulain, euh, vous ne pouvez pas le prendre sous votre aile si vous êtes un oiseau. Euh, mais vous avez compris l'idée, vous prenez quelqu'un et vous l'accompagnez. Vous lui dites, ok, moi j'ai déjà fait ça, ça, tu as juste à me suivre. On sort un peu du format coaching, hein, vous comprenez bien. Mais ça reste aussi du coaching parce que vous n'allez pas juste dire à la personne, fais ci, si, fais ça. Ça, c'est le premier format. C'est de coacher, évidemment, c'est le cœur de pourquoi vous faites ce que vous faites. Par contre, le truc, c'est que personne, quoi, tout le monde ne va pas comme ça du jour au lendemain, « Ouais, euh, allez, je vais payer 2000 euros et je vais travailler avec toi. » Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Ce que vous allez devoir faire, mais attention à ne pas le faire trop tôt, c'est de publier des livres, des formations en ligne, des workshops, des ateliers en présentiel ou en ligne, des passes VIP, d'un sommet virtuel, d'un challenge. L'idée, c'est de donner un aperçu de ce que c'est que de rentrer dans votre univers, de travailler avec vous, euh, de profiter de vos produits d'appel, et de leur offrir potentiellement une session de coaching gratuite quand ils achètent le produit d'appel, pour que la personne se dise « c'est trop bien d'être coaché par toi, c'est trop bien d'être dans ton environnement, comment je peux travailler avec toi ?» et Du coup, la personne achète par exemple cette formation en ligne et se lance dans le coaching. Attention, je sais que quand je vous présente ça, il y a la grande tentation de dire « je commence par ça, je fais ça ». Le problème, c'est que ça, si vous commencez par ça, d'une, ça ne va pas être aligné avec vous en tant que coach souvent, bah, si vous êtes coach, vous n'avez pas juste envie de faire une formation en ligne et de faire des vidéos. Et pour savoir si c'est fait pour vous, vous bah, voyez si vous procrastinez. Si vous regardez cette vidéo et vous dites « Ok, cool, moi je lance un livre et ça me permet de développer mon business. » Mais que dans un mois, vous n'avez toujours rien fait, c'est que ce n'est pas la bonne stratégie pour vous. C'est beaucoup mieux de commencer par coacher, définir son offre notamment. Et puis après, quand on a développé son business, de faire des produits d'appel. Ça, c'est très important. Une chose que je pourrais vous, euh, vous, vous ajouter, coaching à l'heure payant. Okay, ça peut être éventuellement une solution. Au lieu d'offrir vos sessions de coaching, vous faites payer. Je ne suis pas très, très en phase avec ça parce que ça, ça signifierait que vous avez déjà une très bonne autorité. et Si c'est le cas, bah, génial. Mais pour la plupart des gens, c'est déjà difficile d'offrir des sessions de coaching gratuites. Si en plus, vous le rendez payant, ce sera une, se tirer une balle dans le pays. Et puis, il y a des produits annexes. Et là, bah, déjà tout ce que vous avez ici, vous pouvez l'ajouter. Mais vous avez bien compris qu'un produit d'appel est là pour faire, d'ailleurs c'est au singulier, un appel pour qu'on achète votre coaching. Mais en dehors de votre coaching, vous avez le droit de faire autre chose. Par exemple, moi j'ai déjà été payé pour donner des conférences, vous pouvez faire des produits dérivés, ok, vendre des coques, faire du print on demand, euh, vendre des, capu, euh, des capuches, des pulls à capuche, des coques de téléphone, bref, des posters Amusez-vous, mais attention, quand je vous dis amusez-vous, sachez que ça va vous coûter du temps, de l'énergie et donc ça va ralentir votre, votre développement par ailleurs. ok Mais voilà, comme ça, vous le savez, faire de la prestation de service, pourquoi pas Et puis avoir des jobs, nous, dans notre accompagnement, le programme coach en mission, il y a plein de gens qui sont salariés. Et parfois, c'est aussi OK parce que certaines personnes ont besoin d'une certaine aisance financière ou de ne pas être dans une insécurité financière avant de se lancer. Euh, donc c'est aussi ok. Mais surtout, n'attendez pas de quitter votre job et de vous dire, OK, quand j'aurai des économies, je quitte mon job. Non, lancez votre business même quand vous êtes déjà en poste. Parce qu'il n'y a pas trop de pression et vous transitionnez petit à petit. Si vous voulez en savoir plus sur comment on peut vous, on peut nous vous accompagner, ce que je vous propose, la première chose, c'est de regarder la masterclass qu'on propose. Vous allez voir que euh, je vais vous présenter quatre piliers qui vont vous permettre de développer votre business. Et ces quatre piliers, on les enseigne évidemment à nos clients. Voyez déjà si ça vous parle. On va vous parler aussi de, de leviers qui vont vous faire passer à l'action, voyez si ça vous parle. Parce que si c'est le cas, évidemment, on sera intéressé pour travailler avec vous parce que notre mission, c'est d'accompagner les coachs à développer leur business et à changer ce monde. Mais pour ça, regardez d'abord la masterclass et, et voyez si vous avez envie d'avancer avec nous, si ça vous plaît. À la fin de la Masterclass, vous allez voir, vous allez avoir une invitation pour aller potentiellement plus loin avec un cadeau. Euh, donc euh, voilà, je vous laisse regarder ça. Le lien est en description et je vous dis à très bientôt. Ciao